Il s'agit de rassembler, de mobiliser tous les acteurs qui concernent les enjeux du numérique. Je prendrai l'exemple de la protection des données, qui me paraît déterminant. Aussi, il nous faut travailler avec les services de l'État, avec les entreprises et les collectivités territoriales. Il s'agit de comprendre la complexité du monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui suite à cette révolution du XXIe siècle. L'idée est de sensibiliser les élus, de les former, et là aussi d'échanger avec eux pour l'innovation en ce qui concerne le numérique de demain.